Et salut à tous, les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Et aujourd'hui, les amis, on est sur un euh, Noraria. Norania, Norania, je sais pas dire le, le nom du serveur les amis, c'est trop compliqué pour moi euh, Norania, donc Norania, ah c'est bon je l'ai maintenant Et en gros aujourd'hui les amis je vais faire une petite présentation de ce serveur là Donc euh, Napster, le fondateur de Starlux, donc qui est un serveur PVP faction Qui a été joué par quand même beaucoup beaucoup de Youtubers Si je me souviens bien, Icewitch, Chasseur de Tulipes et d'autres Youtubers ont fait des vidéos donc on... Et Starlux a quand même duré assez longtemps, donc c'est un serveur de confiance Donc je crois pas qu'il y aura de problème avec ça Et c'est la raison pourquoi j'ai accepté de faire la vidéo en gros en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Je suis bien sûr rémunéré, comme vous pouvez voir dans le coin en bas, vous avez un petit truc qui dit que cette vidéo contient une promotion payante, et eh bien c'est normal. Donc, euh, aujourd'hui je vais vous présenter le serveur, donc le serveur ouvre le 10 août à, euh, je sais plus quelle heure, je vais vous le dire plus tard, mais le 10 août 100% sûr Et c'est un savoir euh, PVP faction Farm Twin Donc, je ne vais pas vous présenter le spawn et tout comme tous les Youtubers font Ça c'est un peu nul En fait, il y a un endroit plutôt intéressant qui a déjà toutes les nouveautés en fait Et déjà tout ce qu'il faut donc pour vous donner l'eau à la bouche Donc, il faut savoir que c'est un Farm Twin Il euh, n'y a pas de 2 Twin, donc vous pouvez acheter les grades et tout en jeu J'ai regardé tout à l'heure un peu la boutique, si je me suis quand même informé un peu Et comme on peut voir ici les grades, donc le chevalier pour, euh, pour la version il est euh, 750 000, ensuite 1 700 000 pour le maître, les héros légendaires et champions. Donc il euh, y a un truc à le savoir aussi qui est intéressant, on peut voir tous les kits, tout ce qu'ils possèdent et tout, mais vous avez aussi un kit énormément bien pour commencer, donc vous avez déjà des potions, des blocs, vous avez plein de trucs pour bien commencer sur le serveur, donc je trouvais que c'est vraiment bien fait, et aussi un autre truc qui est bien, c'est que je trouve que toutes les holographiques, et tout ce qu'on fait, slash boutique par exemple, je trouve que tout est bien foutu, bien propre et tout tu vois, et en plus c'est un serveur où il y a plein de nouveautés, de nouveaux blocs et tout, je vais vous en parler un peu plus tard, mais on va déjà se focus sur le classement, donc à ce que je viens de voir, c'est qu'on peut gagner euros. En étant la première faction, 20 euros la deuxième et 10 euros la troisième. Donc, ça c'est pour les points de faction. Donc, à ce que je crois, c'est 25 000 dollars un point. Et lorsque vous avez 25 000 dollars, vous faites point buy ou point. Attends, peut-être que je me suis trompé. Oups. C'est point, point buy et ça coûte 25 000 dollars. Malheureusement, je suis dans aucune faction et j'ai pas 25 000 dollars sur moi. Donc, c'est comme ça qu'on a des points. Donc, plus que vous avez d'argent, plus que vous avez de points, ainsi de suite. Vous pouvez, comme vous voyez, regarder les points d'une faction, voir le classement. Donc, la commande c'est slash classement. Voilà, vous voyez, la staff a 5 points, achète des points boutiques en faisant point buy. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Je crois qu'il y a d'autres serveurs qui fait des, des systèmes de points comme ça. Le buy top, donc le joueur qui a plus d'argent gagne 25 euros de PB. Il aurait pu faire 25 euros en argent euh, PayPal, ça aurait été plus intéressant parce que bon, 40-25 est quand même pas une grosse différence, mais la grosse différence c'est que lui il peut garder tout son argent, il pas obligé de les mettre dans les points, mais bon voilà. Et les tous les mois vous gagnez 10 euros de PB, bon, tout ça, ça on s'en fout. Ensuite, comme je l'ai dit pour le classement, le classement by et euh, vous pouvez voir le classement faction et euh, le truc comme ça. Ensuite, il y a des informations assez intéressantes ici, donc je voulais venir voir euh, liste des events, bon, ça on s'en fout en fait, c'était de l'autre côté. Euh, autre information, donc ouais, voilà. Donc, euh, en des AP le 17, la limite de map 15, il euh, y a un de performant, aucun las 100% euh, euh, <sharpets> Voilà. Euh, un système d'investissement, c'est quoi ça, slash invest Donc, comment ça fonctionne Ouverture du menu d'investissement. Donc, reste dans la banque pendant une heure pour toucher tes revenus. Ouais Ah ouais, ok Ok, donc en gros, tu payes 50 000, mais si tu bouges pas de la banque pendant une heure, tu gagnes 97 000. Mais what the fuck C'est quoi ça C'est cheaté, il y aura plein d'AFK sur le serveur Oh putain, pas mal comme système, bien joué, bien joué en vrai, pas mal, je sais pas si c'est vous qui l'inventez, mais bon. Donc c'est quoi ça marqué Ah ça va, grade obtenable en jeu ou dans les box. ça je vous l'ai déjà dit, vous pouvez obtenir les, grade, les grades en jeu. Le PVP est d'activer les 10 premières minutes de l'ouverture, donc voilà, ça c'est intéressant, ça va. Il y a des mines classiques et des mines euh, VIP. Donc, ça c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez récupérer les spawners à la pioche à spawner. Donc, ça c'est vraiment cool. Il y a des jobs. Oh, ok, ça je savais pas. Des jobs. Donc, il faut choisir un métier. Donc, on va choisir par exemple le métier de mineur. Vous n'avez pas la permission d'avoir plus de métiers. Ah, j'ai déjà un métier, faut croire. Ah, bon ok, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Mais je crois qu'il faut choisir un métier. Et euh, en choisissant le métier, on peut l'améliorer. Des quêtes. Donc, ça j'avais vu, il y a des quêtes. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on aimerait Une catégorie de... On va dire catégorie d'hiver. Et la première quête, c'est que vous devez tuer un joueur. Vous devez jouer 30 joueurs. Donc on a choisi cette quête-là, ok? Sinon, on peut faire une autre quête en même temps, je crois. Et c'est que vous devez fabriquer un Diamond Helmet, donc un casque en diamant. Et le truc de farm, c'est quoi? Vous devez posséder 1000 patates. Donc, ok, les quêtes, je ne sais pas s'ils sont pareils pour tout le monde, en fait. Mais ça dit qu'il y en a 62 quêtes différentes. Donc, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes quêtes. Mais après, je ne sais pas. Classement, je vous en ai parlé. Les pommytes de Cooldown, on s'en fout. Under Pearl aussi. Random TP. Ah, Kotlin, clean, j'étais en train de me demander c'était quoi, mais ça le dit juste ici, en fait, les minerais déjà cuits, euh, vous les cassez, euh, quand vous les cassez, les minerais sont déjà cuits, et les loot d'animaux aussi, c'est comme dans un UHC, et il y a aussi des nouveaux items sur le serveur, c'est ce que je vous ai dit juste avant, donc on a la dynamique. Donc c'est une TNT qui fait plus de dégâts, on a le euh, Noria Chunk, Clique droit pour placer et détruire tous les blocs dans le chunk, donc on le met par terre par exemple, et ça détruit littéralement tout le chunk, donc là je vais pas le placer quand même, ça serait un peu con de détruire le spawn, mais en gros ça mine jusqu'à la, jusqu jusqu la couche 1, donc à bedrock quoi, euh, ça vous laisse juste par vous, tout, tout seul quoi. Juste vous-même, pour vous toute seule. Euh... enfin comment je veux dire, sans que vous avez éliminé quoi, vous comprenez, enfin, j'étais un peu excité, je trouve ça vraiment cool. On peut voir l'inventaire du jeu pendant 10, euh... pendant 10 durabilités, donc ça je sais pas trop comment ça fonctionne, ça m'a l'air un peu cheaté. Un freezer, donc on peut freezer un ennemi pendant 2 secondes, ok, il y a 2 durabilités. Un chest viewer, donc on peut voir dans les coffres, un peu comme euh, un ordinateur sur k ou des trucs comme ça, ça c'est quand même assez connu maintenant comme plugin. Un un finder aussi c'est quand même assez connu sur euh, Palladium je crois. Euh, un décapsuleur, ok, j'ai aucune idée c'est quoi. Et une pioche euh, de duplicateur, donc j'ai aucune idée non plus c'est quoi. Je sais qu'il y a aussi des pioches à spawner et il y a aussi des, des buissons d'XP, donc un buisson, un XP, une minute. Et ça nous prend la récol le récolteur d'XP, donc c'est une cisaille enchantée. Et tous ces items sont disponibles dans le shop. Slash boutique, items divers, et vous avez tout. Donc j'ai remarqué aussi qu'on pouvait acheter des pioches cheatées, des pioches cheatées, des pioches cheatées. Un duplicateur, donc c'est ça ce que je vous disais. Ensuite, euh, décapsulateur de porte vous permet d'avoir... D'avoir un décapsulateur de porte. Ah, vous pouvez ouvrir les portes des bases-climes Eh ben putain ah, oh ben ça c'est intéressant quand les gens ils font des bases euh, méga, méga plein de portes là, ça ça peut être intéressant. La dynamique, je vous en ai parlé. Le buisson de l'XP, la récolte. Le hooper, donc c'est un hooper qui vous permet euh, de récolter plus rapidement, j'imagine, vos plantations. Une connerie dans le genre, j'ai pas d'argent. Putain, pourquoi j'ai cliqué dessus comme un idiot. Euh, le hammer, donc c'est un hammer 3x3. Euh, une piège à spawner, comme je vous ai dit, un enclave finder, euh, un chest viewer, donc permet de voir dans les coffres, permet de freeze vos avoirs pendant 2 secondes, inventory permet de voir l'inventaire des adversaires, donc voilà, un spectre de vitesse, un spectre de résistance de feu, régénération, saut, bon vous avez compris, et le truc qui casse les chunks, mais c'est quand même intéressant qu'il y a un item dans le jeu qui mine le chunk carrément pour vous, quoi. Je sais pas si ça doit faire laguer le serveur, ça ou quoi, mais plutôt intéressant. Donc, comme je vous ai dit les amis, le serveur ouvre le 10 à ou à... Euh, à 16h comme vous pouvez voir ici Vous pouvez rejoindre le serveur avec l'IP suivant C'est en 1.7, euh, 1.8 pardon Et jusqu'à 1.14 Et vous avez accès euh, au crack Donc si vous n'avez pas de compte premium Ne vous inquiétez pas le serveur est euh, fait pour les cracks Vous pouvez vous procurer des, grands, des grades sur le site Et pour parler avec les autres membres de la communauté Il n'y a pas de TeamSpeak C'est seulement un Discord Donc vous faites slash Discord en jeu J'imagine ça va vous donner euh, le Discord Comme je vous ai dit juste ici Comme vous pouvez voir aussi Il y aura des mises à jour chaque semaine Donc, ça peut être plutôt intéressant si jamais vous êtes intéressé à rejoindre le serveur et venir euh, en profiter des nouveautés et tout. Je ne vais pas vous mentir les gars, euh, le serveur il est vraiment clean, donc je vais vous donner mon avis honnête. Le serveur il est vraiment clean niveau graphique, euh, niveau euh, présentation de, des trucs, genre je vais déjà regarder les messages dans le chat. Tout ça je trouve que ça me fait penser énormément à euh, un serveur de qualité euh, type top, tip, top. donc c'est à dire de bonne qualité. Donc je venais à faire un tour, donc je crois, je, je viens de décider en fait, je crois que je vais faire un live ouverture. Donc le 10 août à 16h je crois que je vais être dispo Je vais faire un live d'ouverture, donc si vous avez Envie d'être là durant euh, mon live ouverture euh, Ne vous inquiétez pas, à 16h le live va démarrer et on va regarder L'ouverture ensemble et tout, on va essayer de se faire une petite base Récolter des points de faction ça pourrait être cool pour commencer Et bien sûr ouvrir des clés euh, J'aime bien ouvrir des clés, vous fera gagner des gras des trucs comme ça Comme on peut voir il y a des clés ici, donc c'est des clés Comme ça, je trouve, ça que, je trouve que le serveur il est vraiment euh, Bien poussé pour un serveur euh, PvP faction non modé Il est quand même bien poussé avec plein de nouveaux items et tout Un peu comme à la high pixel en ce moment, je joue beaucoup de Skyblock, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas, mais euh, je trouve que c'est quand même vachement poussé. Bon, je vais arrêter de blablater, les amis. Je voudrais pas que la vidéo fasse plus que 10 minutes et que vous ayez des pubs en plus. Donc, j'espère que vous allez venir faire un tour sur les serveurs. Et moi, je vous retrouve à 16h le 10 août pour euh, vous faire un live de l'ouverture de Norania. No no oh, j'ai la difficulté à dire, les amis. Rigolez pas de moi. Oh putain, je me suis chiné.